Vous sélectionnez « acier noir brossé », vous validez, vous ressortez. Vous allez sur « Couleur principale »,« Métaux »,« acier noir brossé », vous validez, vous ressortez. Ensuite, allez sur « Métalliser ». Vous restez 4 secondes sans rien valider. Vous ressortez. Et encore, vous allez sur « Emblème de Crou », vous appliquez, vous ressortez. Vous allez sur « Couleur principale »,« Menu des couleurs d'acryl. vous allez sélectionner la teinte « Rose vif ». Vous appliquez, vous ressortez, vous allez sur crew, couleur de crew. vous appliquez, vous ressortez, vous allez sur couleur secondaire, crew. vous appliquez, vous ressortez. Et voilà, vous avez désormais la teinte Wildfire Bush sur votre carrosserie. Come let me that machine! So oh, we're just gonna go on now, Tuffy's doing his stuff. stuff, He's doing his stuff. I can't eh, Professor, you can watch me!